Pour transformer un document texte en PDF, c'est assez simple. Une fois que l'on a créé le document, il suffit de cliquer sur cette icône qui le transforme. Voilà, on appuie sur « Entrée » et on le retrouve sur le bureau à côté de, de, du, du fichier original « transformé en PDF ». L'avantage que ça a, ça va être si on envoie ça à quelqu'un d'autre qui n'a pas le même système d'exploitation, euh, la mise en page ne sera absolument pas changée. Et cela peut avoir aussi des avantages, par exemple pour, euh, pour imprimer un document, afin d'être sûr qu'on a exactement ce qu'on souhaitait imprimer. Donc le rendu sera exactement la même chose que le, le, le document d'origine.